C'était très dur, <rire> mais ça fait du bien, ça évacue et voilà, on est parti pour une bonne journée. Euh, la première fois c'était par groupon. Je suis venue pour 6 séances en power et puis après j'ai enchaîné, j'ai Déjà l'ambiance du centre, c'est pas un énorme centre, c'est vraiment personnalisé. Moi, je n'arrive pas à être dans une grosse salle de sport où il y a 15 000 personnes sur leur vélo. Là, on est tout seul, on est hyper accompagné. Voilà, C'est vraiment ça au début qui m'a vraiment plu, l'accompagnement personnalisé. Oui, bah, c'était perdre du poids au début et euh, être un petit peu plus en forme. Alors au niveau de la forme, ça va beaucoup mieux. Euh, bah, J'ai déjà perdu pas mal de poids et il m'en reste encore à perdre, mais c'est bien lancé. Euh, deux séances par semaine, souvent. Des fois un petit peu plus. Bon, Je si la problème, problème. ça défoule le plus. Euh, c'est vraiment très intense, ça défoule énormément et puis... On sent qu'on a travaillé en sortant, on n'a pas fait ça pour rien. Et bien moi ce qui m'avait marqué, c'est ce que tu m'avais dit au tout début, c'est euh, on ne commence pas demain matin ou lundi matin comme tous les régimes, c'est on commence maintenant. Euh, Personnalisé.